Bonjour à tous. Euh, on a raccourci le titre hein, parce que le titre datait d'il y a deux ans, donc c'est comment est construit Pégase ?». Donc euh, voilà, deux de petits pointeurs. Donc le, le site web du, du projet, si vous voulez trouver des infos complémentaires. Et j'ai rajouté aussi le lien vers les vidéos qu'on produit, notamment les démos produits qu'on fait tous les trimestres. Et comme il y a eu un clin d'œil de Nicolas Kahn sur le fait qu'on utilisait la plateforme POD, je, le, je lui renvoie le, le compliment en disant qu'on est très content d'utiliser POD et l'offre hébergée dessus de POD pour ça. Merci. Voilà, donc euh, le, le but de la présentation aujourd'hui, bah, c'est de voir comment est-ce qu'on arrive à concilier la rigueur dans la construction du livrable Pégase avec la souplesse euh, dont on a besoin dans le, dans le process de développement. Donc euh, en ce qui me concerne, je vais vous parler un petit peu du contexte. Donc euh, qu'est-ce que c'est que Pégase, qu -ce enfin euh, rapidement, hein, le, le, la structure du projet, vous parlez un petit peu de l'architecture. Et puis, vraiment super rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, de vous parler de la méthode agile qu'on utilise sur le projet. Et Arnaud va vous parler comment concrètement on met ça en œuvre. Du coup, euh, alors à chaque fois, c'est très condensé. Euh, donc euh, le projet PCSchool, ben, en fait, on édite et on héberge, hein, c'est important, de le produit euh, Pégase. Donc Pégase, c'est quoi C'est la nouvelle solution de SI SC Scolarité et on capitalise, et ça c'est super important, on y tient, et là on est avec vous, donc c'est cool, on est ensemble. Donc sur la capitalisation, sur les sur les compétences de l'ESR, donc sur la co-construction, donc on va vous, plutôt vous parler de ça aujourd'hui, mais aussi sur la co-administration dans le cadre du, de l'hébergement de Pégase. Donc le projet, je ne vais pas vous décrire le, le, le transparent, là il est, il est gros, hein, c'est de voir un petit peu toutes les, toutes les équipes qui, qui fonctionnent dans, dans le cadre du projet. Mais surtout, j'ai encadré en fait, le fait qu'on a quatre équipes de développement. Et donc, ça va être quand même un élément important de notre présentation, c'est de montrer comment est-ce qu'on arrive à faire fonctionner quatre équipes en même temps pour réussir à sortir quelque chose qui se tienne. Ok. Alors du coup, je pars sur la deuxième partie du contexte, qui est le rappel de l'architecture de Pégase, donc l'approche modulaire. J'ai repris des éléments qu'on avait présentés à une rencontre avec les DSI en janvier 2018, si je ne me trompe pas. Donc on parlait des capacités à interagir avec des composants non pc -School. On va y revenir. Et puis on a vu des choses avec, avec SUP, avec Ametis, Enfin, il y a des choses qui ont été, parlé, dont on, qui ont été évoquées pendant ces, ces assises. Euh, de permettre des évolutions fonctionnelles simplifiées par un faible couplage. Donc ça, c'est on arrive sur le cœur de la présentation. Là, comment on arrive à découpler les choses pour pouvoir avancer. Et puis aussi de pouvoir faire de la rénovation par brique en cas d'obsolescence technique. Et on est déjà confronté à ça. On a, on a certains modules qu'on est obligé de refactorer parce qu'on s'aperçoit que, bah déjà, vu les évolutions fonctionnelles, vu comment ça a été codé, on est déjà obligé de faire ce genre de choses. Ok. Du coup, euh, sur la partie architecture, donc je vais essayer d'aller assez vite pour laisser du temps à Arnaud. Donc, euh, bah on a une approche API First. Donc Ça a été présenté juste avant, donc merci, ça nous simplifie le discours. Les services en fait, euh, internes à Pegas, donc exposent un ensemble d'API REST. Ces API en fait, elles vont être utilisées par les différentes applications, les front-ends, en fait, ce qui est présenté à l'utilisateur, donc les différentes front les différentes applications PCSchool. J'aurais dû mettre Pegasus, en l'occurrence, PCSchool PC c'est le projet, Pegasus c'est le produit. Donc, euh, elles sont aussi euh, accessibles par des composants, alors ça peut être des front-ends ou des back-ends qui sont non PCSchool. En interne de Pegasus aussi, il y a tout un tas d'outillages. On a notamment un middleware orienté message donc qui va permettre d'envoyer des événements métiers entre les différents modules, les différents services constitutifs de Pegasus. Et en général, chaque service a une base de données qui va permettre de stocker des informations. J'en parle parce que Arnaud, tout à l'heure, vous dira que comment on package tout ça. D'un point de vue pratique aussi, on utilise la conteneurisation, donc on va faire des conteneurs Docker, en fait, des images Docker de tous nos, de tous nos composants, donc à la fois ce qu'on produit nous-mêmes, donc les applications et puis les services, et aussi tout ce qui est outillage, donc les bases de données, le MOM, etc. Et donc ces différentes images, là, ça nous permet d'instancier de, de, de, des conteneurs qui sont orchestrés par, par du Kubernetes pour pouvoir offrir un certain nombre d'instances aux établissements. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, entre les différentes instances qu'on met à disposition des établissements pilotes, plus les instances qu'on utilise en interne pour de la qualif, les équipes, etc., je crois qu'on en a 150 qui sont hébergés sur Kubernetes aujourd'hui. Notre organisation. donc euh, Un petit slide rapide sur euh, notre approche, euh, notre méthodologie agile. J'ai intitulé ça « cadencement et organisation du travail ». Donc là je vous ai fait une petite frise temporelle avec les trimestres et puis le découpage en itérations. Donc en fait on a des sprints ou itérations. Les quatre équipes en fait, vont fonctionner de façon synchrone sur des sprints de trois semaines. On utilise la méthodologie Scrum à l'interne de l'équipe. Bon, je ne rentre pas dans les détails de tous les, les rituels etc. que ça, que ça amène. Et euh, on fait des démos à la fin de chaque sprint. Donc euh, c'est un élément super intéressant pour déjà créer de la, co de la cohésion en interne. Et pour moi, de voir des choses positives versus tout, tout les choses, toutes les problématiques à gérer au quotidien. Euh, donc, ça, c'est cette démo, elle est destinée aux équipes internes du projet, mais aussi euh, à participer à ces démos. Tout un tas d'experts métiers, des établissements, qui vont nous donner du faire du retour utilisateur rapide pour dire tiens, pourquoi vous avez fait ça comme ça, etc. Et ça nous permet de, les, de corriger rapidement des, des, des dysfonctionnements, enfin des, des choses qui qu auraient été mal appréciées. Et euh, le, le, le, le fonctionnement à l'échelle, ça va être d'utiliser la méthode SAFE. Et là, on va parler de, de release et de, ou de product incrément, des PI. Donc, ça, on va faire, ça se fait toutes les, tous les 4 sprints. Donc, en fait, du coup, comme on fait 4 sprints de 3 semaines, ça fait un trimestre. Euh, on fait un élément super important au début du, du PI c'est de faire un PI planning. Donc, ça permet de coordonner toutes les équipes. C'est vraiment un élément, c'est quelque chose de magique pour moi. C'est qu'on arrive le premier jour, les équipes, elles ont plein de choses à faire. On se dit c'est pas possible, ça, on va jamais réussir à coordonner tout ça. On a un revu des boards, etc. des différentes équipes, et le lendemain tout s'aligne. C'est miraculeux. Euh, voilà. Donc euh, on fait ça. Et en fin, de, en fin de trimestre, on fait une démo donc en fin de release. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Allez voir ça sur vidéo.pcscol.fr et inscrivez-vous sur la liste démo.pcscol.fr uh, pour pouvoir y assister. On avait 350 inscrits à la dernière si vous n'y étiez pas. On peut encore en prendre d'autres pour les démos. Voilà. J'ai oublié de dire un truc super important là, c'est qu'en fin, en fin de PI, on fait une release de Pégase, Et c'est ça qu'on va mettre en place sur les différents environnements des établissements qu'on va déployer, en apportant des fonctionnalités. Voilà. Alors ça du coup, c'est un livrable d'un PI Planning. C'est le board des dépendances, le tableau des dépendances. Chaque étiquette, là, ça correspond à une chose à faire dans les différentes équipes. Donc on a les équipes en ligne. Donc il y a les quatre équipes de développement, mais on a aussi d'autres trucs. On a les Ops, les Archis qui ont des choses à faire aussi. Et puis on a nos différents sprints. Et on a des petits bouts de ficelle et c'est pas une blague, hein. on a des pelotes de laine, on les découpe, on les colle, et on dit, ben voilà, on a une dépendance, euh, quelque chose qui va être fait par euh, Strasbourg, là, le, le sprint 65, il faut que ce soit fait parce que les OPS, euh, non les archives vont, vont avoir besoin de cette fonctionnalité là en sprint 66 pour faire du boulot dessus. Voilà. Euh, je voulais faire une petite remarque là-dessus, euh, c'est que, bon là vous voyez ces étiquettes, donc ça représente du travail à faire, j'ai regardé hier soir euh, sur on utilisera Jira pour euh, stocker ça sous forme électronique après et puis le suivre pendant le sprint. Euh, L'index, en fait, quand j'ai cumulé ce qui est fait par les équipes de dev et les équipes transverses, on est à 20 000 tickets. Donc euh, voilà, alors ils ne sont pas tous, euh, ils sont pas il y en a certains qui, ont beaucoup même qui restent à faire, beaucoup qui sont faits, d'autres qui ont disparu parce que ça a été dépriorisé, mais c'est euh, assez énorme, et puis du coup j'avais envie de, de saluer les, les collègues de, de l'équipe PCSchool qui s'investissent énormément sur le projet, donc euh, merci à eux. Donc je voulais, je voulais dire ça, je crois que je voulais dire autre chose aussi, mais je l'ai oublié, c'est pas grave. Je vais passer la main du coup à Arnaud qui va vous expliquer aussi comment on met ça concrètement en œuvre dans le cadre de, des devs. Alors, bonjour à toutes et tous. Alors, donc on a vu cette superbe photo du livrable du PI Planning. Euh, donc là, je vais vous montrer comment on fait un cycle de développement donc de ce PI Planning-là jusqu'au ce qu'on appelle un Release Day. Donc on voit sur la photo que ça ressemble plus à une petite Odyssée qu'à euh, qu une petite rando sur un chemin tout balisé. Et donc, je vais vous parler d'abord de la photo de Pegas sur la dernière livraison donc euh, qui a été livrée en septembre donc Pegas 2.2 donc voilà en quoi ça consiste Pegas aujourd'hui 15 services, donc je ne rentrerai pas dans le détail, euh, micro, mini macro, voire micro, euh, donc du Java 10 applications clients de front euh, Angular, beaucoup de contrats d'API des schémas d'échange pour notre MOM 13 bases de données, un cluster MOM, voilà donc, alors pour répondre à une question qui m'a été posée là, euh, lors de ce séjour, est-ce qu'on peut installer Pegasus chez soi Alors je dirais oui, c'est possible, mais il faut être joueur. Alors, comment on commence à développer tout ça Alors nous, euh, on a décidé de partir sur un processus de développement assez classique, donc GitFlow. Je ne vais pas revenir en détail sur ce qu'est GitFlow. Alors vous pouvez me dire, c'est super rigide quand même, GitFlow, pour une équipe de dev, ça peut être lourd. Mais on en a quatre, euh, on a des développements transverses aussi, on a des architectes qui s'amusent un petit peu aussi à mettre leur grain de sel dans tout ça. Donc avoir un, un process comme ça figé et assez rigide pour l'ensemble des équipes, ça ramène quand même une grosse, grosse cohérence dans, notre, dans nos développements. Et du coup, comme on, est, on parle tous GitFlow maintenant, on a même pu euh, automatiser des choses autour de Git et de GitFlow. Alors no, notamment au début du, du projet, on avait de gros problèmes pour euh, gérer nos dépendances euh, entre les modules. Et notamment sur le nommage des versions des composants, qui n'ont donc de, de Pégase. Donc ce qu'on a automatisé, c'est euh, le nommage de, des, des, des différentes versions des composants en fonction des branches sur lesquelles ils sont, euh, ils sont buildés. Donc voilà, pour chacune des, des branches euh, GitFlow, on a des, des noms de composants bien, bien définis. Alors, X ici, c'est le nombre de commits depuis euh, la création de la branche ou depuis le, le dernier tag qui a été posé sur, euh, sur, une, sur la branche développe. Deuxième élément, euh, c'est où on va... Euh, on va publier tout ce qui est créé au niveau de notre intégration continue. Donc on a trois types d'artefacts au niveau de notre repository Nexus. Donc Nexus, ça permet d'héberger pas mal de choses. Donc du Maven pour Java, du NPM pour, euh, pour JavaScript et du Docker. Alors on a fait le choix aussi dans nos repositories Nexus de cloisonner. C'est-à-dire qu'on va avoir des, des artefacts pour chacun de, de ces repositories-là, uniquement pour de la prod et des artefacts de développement, donc que des briques rouges donc pour construire Pégase et des briques de toutes les couleurs pour nos processus de dev, pour avoir plus de souplesse. Et toujours grâce à GitFlow, ben on va également automatiser la publication dans le bon repository. Donc, pour l'ensemble des branches develop, feature, release, hotfix, master euh, on va publier sur un repository de développement et pour les tags, qui sont euh, qui sont normés, hein, donc on a une norme pour, pour créer nos tags ça, ce sera, euh, ce sera publié sur un repository de production. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans nos processus de build on a également des, des choses assez strictes sur, sur la construction euh, donc on ne va pas autoriser les dépendances euh, vers des composants en version de développement sur certaines branches donc ça casserait les builds donc sur les branches de release, hotfix et master, on n'a pas le droit de dépendre d'un artefact qui serait sur un repository de développement. Alors un petit focus sur l'intégration continue donc quelque chose de très classique, hein. Donc, nous on est sur du GitLab, Jenkins, Sonar donc Nexus pour la publication Petite, euh, petite particularité, du coup, un, un chart museum pour publier tous nos charts Helm. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail là parce que c'est purement ça du déploiement et plus, plus du développement. Mais en gros, c'est ce qui nous permet de, de déployer Pegasus dans, dans Kubernetes. Donc, un pipeline classique pour une branche développe euh, sur un service back. Donc, les infos, c'est ce qui nous permet, le premier step, euh, de calculer. Justement le, le nom du composant et, euh, et de savoir sur quelle, euh, quelle, euh, quelle repository on va publier. Donc le build, euh, ça c'est classique pour vous. Du, du, du test, donc euh, intégration, test d'intégration, test unitaire. Une publication dans Sonar pour suivre la qualité. Donc il faut savoir que par contre pour Sonar on a une version payante qui nous permet d'estimer de, euh, la dette engendrée par une feature. Donc c'est-à-dire, avant de merder sur développe, on sait déjà euh, si on, on dégrade la qualité du, du, du code ou pas. Euh, le step docker, c'est création d'une image docker et publication de l'image. Le stage helm, c'est pour euh, créer un, un, un chart helm qui va servir après au déploiement sur la branche développe. Donc on fait du déploiement continu. Donc là, chaque, euh, à chaque commit il euh, y, y a une nouvelle version du composant qui va être poussée sur notre environnement de construction et de développement. Et un, un pipeline beaucoup plus classique pour une librairie, une API euh, ou un, enfin, un contrat d'API ou un schéma, où là, la seule chose qui change, c'est qu'il y a uniquement une publication de l'artefact. Donc, ce que disait Raymond, souplesse et rigueur. Donc, mettre tout ça en place, nous, ça nous a permis quand même de, de développer très facilement des fonctionnalités intermodules. C'est-à-dire qu'on peut facilement calquer nos dépendances comme elles sont, elles sont assez faciles à déterminer avec nos, nos branches et du coup le, le nommage de nos, nos versions de composants. Donc, ça, ça nous permet vraiment d'avoir de la souplesse interéquipe. Aussi, ça nous permet du coup d'avoir du déploiement continu sur, sur certaines branches. Donc là, pour le coup, pour nous, c'est DevLop qui intègre en permanence sur chaque commit de chaque équipe, euh, sur notre environnement de développement. On a également la possibilité, alors ça c'est aussi grâce à Kube, à, à Kubernetes, de pouvoir définir des environnements de construction à la carte, c'est-à-dire sur n'importe quel, quel artefact de n'importe quel module, on peut créer un, un Pégase un peu hybride à des fins de test. Et enfin, avoir isolé tous les composants de, de, de production dans un nexus à part, ça nous permet de garantir une construction Pegase qui sera, qui sera quelque sur des versions de release pour chacun des composants qu'on aura, qu aura créé. Alors je vais faire un petit focus sur quelque chose qui vous intéressera plus en tant qu'établissement sur le versioning API parce que là on a des cycles de vie un petit peu différents. Ça ne vous aura pas échappé qu'il y avait énormément de contrats d'API sur la livraison Pegasus 2.2, 33. Ça peut paraître vraiment beaucoup. Alors, au niveau API, nous, en interne, on a besoin de versionner parce que, pareil, ça nous fait gagner en souplesse sur le développement. Si on a une équipe qui n'est pas en capacité de, de directement intégrer la dernière version d'un composant au niveau API, hein, euh, ça nous permet d'attendre potentiellement 3 mois supplémentaires pour passer sur la dernière version. Donc, un peu de souplesse en interne par contre elle se voit aussi pour les, les schémas les schémas même pour, pour notre Kafka par contre ce qui est plus intéressant c'est à l'externe donc pour vous euh, c'est pour pouvoir garantir déjà un cycle de vie beaucoup plus long pour les api pour que vous vous puissiez monter de version assez facilement et que vous vous laissez le temps euh, donc par exemple en, en gros, si, euh, si nous, on, on monte d'une version, hein, parce qu'il y a un problème de compatibilité, donc on crée une nouvelle version d'API, euh, vous avez un an de support sur la version V que vous utilisez. Voilà, ça c'est ce qu'on a décidé au départ. On voit que ça nous pose quand même quelques problèmes en phase de construction, parce que forcément les API évoluent beaucoup. Donc là, aujourd'hui, on est sur 13 versions d'API officielles et stables, mais on est sur 19 versions d'API qu'on qu maintient du coup, et qui, elles sont dépréciées, mais elles sont maintenues, alors il n'y a pas d'ajout de fonctionnalités, vous trouverez forcément un équivalent à la version stable, mais du coup ça nous fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de code à maintenir. Alors je ne vais pas parler de, enfin, vite fait de la version Draft, donc on a quelque chose qui s'apparente, pour ceux qui font un petit peu de, de système, à, à, au système Debian qui fait du testing, donc là c'est un peu, peu l'idée, c'est qu'on a une version d'API qui bouge beaucoup, donc vous pouvez l'utiliser en tant qu'établissement, mais on se permet de la casser quand on veut. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et enfin, quand on a bien bossé pendant trois mois, on a un petit événement qui s'appelle Release Day qu'on a mis en place parce qu'il nous fallait livrer, enfin créer le livrable de Pégase assez vite en fin de release, enfin en fin de PI, pardon. Donc ça c'est un processus semi-automatisé, on n'a pas tout automatisé, je dis semi-automatisé parce qu'on s'appuie sur les automatisations que vous avez vues euh, au cours de la présentation. Donc ça nous demande quand même un jour de travail pour euh, intégrer toutes les briques Pegasus, tous les petits Lego rouges. Euh, donc ça en gros ça mobilise à peu près euh, une personne par équipe de développement, un, un OPS, un archi, pendant un jour. Pour, pour que vous puissiez récupérer votre petit pégase tout propre dans vos, dans vos environnements quelques jours plus tard. Et voilà, on a fini pour cette présentation. Et du coup, on peut prendre vos questions. Merci beaucoup. Vous avez même rattrapé le retard. Félicitations. On va passer aux questions. Vraiment, je suis très content d'être avec toi sur les strates. Ça me ramène 15 ans en arrière euh, sur, euh, sur ces présentations sur ce euh, Portal. Et, euh, et au bout de trois diapos, je ne comprends absolument rien à ce qui est dit. Euh, et je vois qu'avec Arnaud, c'est pareil. Euh. Donc, je ne veux pas vous poser de questions techniques. Que je suis totalement incapable. Mais Je me souviens qu'il y avait un truc qui s'appelait Hypernet quand il nous parlait. Bon, il y a il une question euh, censée dans la salle. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Euh, J'ai quand même une question, et je précise que vous ne m'avez pas payé avant que je la pose. Euh, C'est par rapport au, au super euh, tableau de post-it sur le, le PI planning. Euh, comment vous faites pour gérer les demandes des établissements qui passent en prod et qui doivent de plus en plus tirer à U et à DIA Et comment, dans l'idéal, on devrait faire, nous, pour voire parfois demander des choses, mais pas non plus tirer une balle dans le pied en vous harcelant parce que sinon on va juste, euh, on va juste être contre-productif. C'est quoi le bon schéma de fonctionnement Est-ce que ça se passe bien aujourd'hui et tout va bien est que, euh, Ou est-ce qu'il y a des choses à, à discuter Je ne sais pas si on a trouvé la bonne, euh, la bonne réponse. Euh... Dans les principes déjà de safe, euh, enfin je crois que ça fait partie des principes safe, c'est qu'on dit que les corrections d'anomalies, ça doit, on les compte à zéro, donc euh, faut qu'on produise de la qualité parce que euh, voilà, <rire> donc euh, déjà on n'ampute pas notre caf d'une bande passante pour résoudre les problèmes, donc euh, voilà. Euh, sinon, pour euh, aller sur le fond de la question, effectivement, il y, y a un risque c'est vraiment important, je, je fais toujours ce mouvement-là, c'est que on, en méthodologie agile, on essaye d'aller du début jusqu'à la fin et une des dernières démos, là, par exemple, on a montré la sortie du diplôme de, de Pégase. Personnellement j'étais super content parce que j'ai dit, on a fini Pégase mais non, en fait, on n'a jamais fini parce qu'on on est, est obligé de revenir et on va avoir d'autres choses à développer et c'est vraiment itératif et donc c'est vrai que euh, bah forcément, on fait on essaye d'être homogène, c'est-à-dire qu'on fait de la sécurité, on fait du RG2A, on fait du, euh, du RGPD, etc. Et On développe des fonctionnalités, on essaye de faire l'architecture, donc voilà, on essaye de faire quelque chose d'homogène, et euh, progressivement, on rajoute des fonctionnalités de façon itérative. Et pour répondre à ta question, ben, le, et puis ça a été dit un petit peu sur le retour d'expérience de Nice, c'est que maintenant, on, fait, on invite aussi les établissements à notre, euh, à notre PI Planning, du coup, ils voient Très concrètement, bah, les contraintes qu'on a, euh, donc du coup, ils peuvent nous aider à arbitrer. Et puis on a aussi, des, en amont du PI Planning, des, des événements avec les établissements de priorisation, etc. Donc voilà, je ne dis pas qu'on. comment on est itératif sur la production de Pégase, on est aussi itératif sur notre façon de fonctionner et on essaye de s'améliorer en continu aussi sur notre façon d'interagir au mieux avec les établissements. Merci de ne pas oublier de vous présenter quand je vous tends le micro, ce qui n'est pas le cas pour notre fantastique vice-président. Juste compléter donc, ce qu'a dit Raymond, je suis Michel Lalande, le directeur de la de l'école. Euh, on travaille à plusieurs niveaux pour prendre en compte les besoins des établissements, prendre en compte aussi le besoin des établissements qui sont en production, mais j'ai bien dit aussi. Euh, la construction de Pégase, elle ne se fait pas uniquement pour satisfaire les établissements qui sont en production. Elle se fait pour satisfaire tous les établissements, c'est-à-dire vous tous, que vous soyez université, que vous soyez école. Alors, ça se fait à plusieurs niveaux, comme l'a dit Raymond. Il y a un certain nombre d'événements en amont, ça peut être des ateliers de, de, de, de recueil de besoins, de priorisation, des ateliers d'event-storming ou autre. Ça peut être aussi, beaucoup plus régulièrement, ça a été euh, présenté par Nice euh, en début de semaine, je ne sais plus, mardi. Les ateliers du jeudi, ou jeudi tous les établissements qui sont en production et qui sont en phase de déploiement participent à ces ateliers pour sur certains sujets prioriser. Et puis ça peut être comme vient de leur rappeler Raymond lors de nos PI planning en invitant là cette fois-ci un certain nombre d'établissements qui sont soit en production soit qui sont qui vont bientôt le passer pour qu'on puisse avoir leur leur avis dans une dynamique très rapide de de, de, de choix de priorisation ou de choix d'arbitrage sur le moment pour les trois pour les trois semaines qui viennent ou les trois mois qui viennent pardon. Donc ça se fait à, à plusieurs niveaux, mais encore une fois, on ne prend pas en compte que les besoins des établissements qui sont en production. On prend en compte les besoins de tous les établissements et de tous les futurs établissements. Les deux oui. Une question. Sylvie oui. Euh, je voulais poser une petite question sur les API. On s'en Oui, oui. Alors, euh, en fait, j'étais inquiète par une phrase qui a été prononcée, comme quoi on pouvait casser les API euh, du jour au lendemain. Alors qu'en fait, on se lance dans nos premiers connecteurs euh, pour l'intégration euh, OSI. Et on voudrait bien euh, être certain de la compatibilité euh, ascendante, en fait. Euh, C'est la moindre des choses. Alors, euh, j'ai parlé du, de potentiel cassure sur... Euh, ce qu'on appelle, nous, nos, des versions draft, alors il n'y en a qu'une, hein, dans, dans, enfin un seul module qui possède une API euh, en version draft, ce n'est pas, pas une pratique qu'on qu utilise beaucoup. Il y en a. Par contre, sur toutes les autres, vous avez garantie pendant au moins un an, à chaque fois qu'on change, enfin, qu'on casse, du coup on perd la compatibilité, qu'un euh, que an de support sur, euh, sur une API, API qu'on aurait cassée. C'est peut-être pas assez. En fait, un, un an de support pour nous, c'est quatre releases, donc c'est quatre cycles entiers de, de développement. Donc ça veut dire que si on augmente, parce que potentiellement, sur chaque cycle de développement, on peut euh, monter de version d'API. Là, on est en phase de construction, donc on on a du mal à stabiliser ça quand même, hein, puisqu'on ajoute des fonctionnalités. Euh, donc si on augmente ce, ce, ce temps-là, ça veut dire d'autant plus de code qu'on va devoir maintenir, en plus des nouveaux codes qu'on va, qu va devoir créer. Voilà, C'est une problématique qu'on a, vraiment. Je vais, je vais compléter aussi en disant que ce 1 an, c'est le minimum. C'est que même si on fait une nouvelle API, euh, et donc du coup l'API N-1, on va dire qu'elle va être valable pendant 1 an, dans la nouvelle... Il n'y a pas forcément une refonte de fond en comble de 100% des choses. Donc euh, voilà, c'est juste être vigilant, effectivement, à vous de faire un petit peu de veille sur ce qui arrive. Et l'autre truc aussi, c'est c'est aussi un minimum. C'est-à-dire que euh, bon, aujourd'hui ce minimum, on s'en rapproche parce qu'on est dans une phase de construction. Mais j'espère qu'à un moment donné, on va dire que le module d'inscription ne bouge plus. Et donc euh, l'API, elle va, elle va durer euh, des années, j'espère. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment un minimum. Oui, donc du coup, quand, quand on casse une API, ce n'est pas forcément sur la totalité, ça peut être juste sur un endpoint, par exemple, donc une, une fonctionnalité, et pas sur l'ensemble. Donc le, Généralement, les coûts de migration sont, je pense, assez faibles. Une dernière question. Bonjour, merci pour la présentation. Je suis Laurent Vasilésine, Université de Nantes. On est en pilote 2022. Euh, j'ai été un peu surpris sur le côté euh, temps, temps à passer sur le, le release day parce que du coup j'ai fait mes petits calculs et non, et en gros c'est deux, deux personnes par euh, pardon là ça a pas fonctionné deux personnes par équipe et c'est quatre fois par an, du coup je me dis ça fait presque 30 jours hommes pour, euh, pour faire des releases mais peut-être que je ne suis pas et du coup ça me paraît gros et je me dis est-ce qu'il est qu n'y a pas quelque chose à améliorer, surtout qu'on est bien outillé vous paraissez bien outillé donc je alors oui, c'est pareil. Alors c'est pas une, c'est pas deux par équipe, c'est une personne. Euh, alors on, on a dans l'idée de automatiser des choses aussi là-dessus, mais c'est pareil, ça demande du temps, que pour l'instant on consacre à d'autres choses. Ben, j ai, j ai, donc j'ai mis la slide sur le nombre de composants qu'on doit réaliser à chaque à chaque fin de PI. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup. Donc c'est vrai que potentiellement ça va encore grossir, donc il faudrait automatiser, on est d'accord. Je vais, je vais compléter le truc, c'est qu'au début du projet, en fait, on, on avait une semaine de fin de PI où on préparait le PI planning, etc. Et on, on faisait, euh, on disait aux équipes, bah, faites, le, faites le boulot sur vos différents trucs, etc. Et, et en fait, on a fait une re release day. C'était justement pour mettre dans une unicité de temps les acteurs donc euh, en fait les il euh, y en a certains ça leur prend peut-être effectivement tout leur temps de travail mais pas forcément euh, on peut lancer un build ça prend un certain temps donc voilà on... donc euh, le temps il est c'est vraiment une unicité de temps et, et c'est un moment aussi où euh, euh, ben on aligne quand même bien toutes les planètes et que ça, on veut bien sûr que rien n'est oublié on peut s'apercevoir justement que le, le... on fait F... Comme l'a dit Arnaud, on fait du déploiement en continu sur notre environnement de dev. Donc euh, là, euh, ça coûte rien, entre guillemets. Mais euh, au moment de la release, on veut avoir un truc carré de chez carré de façon que si demain on a besoin de faire un haut de fixe etc on n'est pas sur un truc qui a été développé peut-être jeudi matin ou peut-être le vendredi soir enfin etc donc là on veut être vraiment carré et avec le mécanisme de cloisonnement qu'on a expliqué tout à l'heure avec nos artefacts de prod et de test on peut s'apercevoir effectivement que ben, à un moment donné une équipe a peut-être oublié d'aller se brancher sur le, vraiment le truc bien stable etc donc on veut vraiment on préfère passer un peu de temps mais faire ça propre c'est ce qui part en prod après hein. Merci beaucoup à tous deux, merci Arnaud, Raymond, merci à vous.